Le parcours était beau, c'était était bien typé montagne avec euh, des montées en couloir, des arêtes, belle descente. Bon, la neige un peu dure à la descente, mais du coup, oui, le parcours m'a beaucoup plu. Ouais. Ouais, ouais, c'était grandiose. J'ai trouvé que c'était exceptionnel. J'ai trouvé qu'on est, est rentré dans des jolis vallons, on est allé. Euh, sur des jolis parcours on voyait loin donc du coup on savait ce qu'on allait faire à l'avance donc on a le temps de se projeter. C'est intéressant ça, c'est très intéressant je trouve parce qu'on a le temps de, de voir venir l'obstacle et, et la difficulté, de, de, de s'y mettre dedans, de préparer sa manip un peu en amont et puis, euh, et puis chaque obstacle était, était d'ampleur, c'est-à-dire que chaque montée elle était longue, euh, chaque faux plat était des vrais, c'était des vrais faux plats et chaque euh, bel beau couloir, c'est des, des vrais couloirs avec une, une vraie ambiance et puis euh, où tout le monde se retrouve finalement dans le dur, où c'est compliqué pour tout le monde. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'au final, euh, quand on a pris sa place dans un groupe, et ben, ça ne change pas beaucoup, les places ne changent pas beaucoup. Et en fait, il suffit de bien partir et d'être bien placé, placé à un en bon endroit pour faire une course en fait, agréable où on se retrouve tous à égalité et, à, et en baver tous de la même façon. Quoi. J'ai commencé le ski alpinisme cette année, chaque course t'apprends à, à gérer une chose différente, un parcours avec plein de manips, ça te permet de, de voir comment t'es sur les manips, un parcours comme ça avec des grandes montées, ça te permet de voir aussi que les grandes montées ah, c'est dur, c'est plus dur, et, et voilà donc chaque, chaque course différente fait que tu progresses à chaque course.